incarcéré comme Arnaud à la prison de la santé dans le cadre des enquêtes sur le mouvement indépendantiste clandestin en Bretagne. Et on a du temps à perdre et à tuer. Et il y a effectivement un atelier vidéo très intéressant à la santé, dans le cadre duquel on peut se familiariser avec les techniques du cinéma un petit peu, la culture cinématographique et documentaire en général. Et il y a aussi un truc très intéressant, c'est les rencontres avec les réalisateurs qui, grâce à l'atelier, euh, interviennent en prison. Et donc, on en a fait venir un certain nombre. Et... Moi, j'ai commencé un atelier vidéo euh, avec Anne Toussaint. Et, euh, et donc, euh, c'est comme ça qu'en fait, j'ai découvert la, le cinéma. Et, euh, enfin, pas découvert le cinéma, mais en tout cas, toucher une caméra et avoir des discussions autour euh, de documentaires et de, de choses comme ça. On, on était réunis autour d'une table est ici. On regardait des films et ensuite on discutait des films ensemble. Donc c'est comme ça en fait que ça a commencé pour moi. Depuis qu'on a donné la télévision en prison, c'est un peu la paix sociale qu'ils ont acheté. Parce qu'il y a beaucoup moins de mouvements dans les prisons depuis qu'on depuis qu a rentré les, les, les télévisions à l'intérieur de la prison. La démarche de l'atelier, c'est de ne pas s'inscrire dans le, la politique du flux d'images, parce que les détenus reçoivent tous, ont tous la télé et ont déjà 10 chaînes de télé, ou 9, je ne sais plus. Le Canal 7, qui est réservé à, à, à l'atelier vidéo, lui s'inscrit dans une démarche un petit peu rupturiste par rapport à ça, de proposer d'autres images, ou autre chose. Quoi. On passe euh, des films, à mon avis, de qualité, notamment ceux de, de réalisateurs comme Jean-Michel Carré, comme euh, Patrice Barra, comme euh, René Vautier, Enfin, beaucoup de films qu'on ne voit pas ailleurs en fait. Il y a une totale liberté de programmation. Moi, j'ai pas peur de dire que c'est, à mon sens, dans l'état français, la télévision la plus libre qui existe au niveau de la programmation. Euh, quel que soit le contenu des sujets proposés, quel que soit le format, quand je parle de liberté, c'est aussi en termes de format, et quel que soit euh, le type de production, hein, c'est pas nécessairement du doc, hein. il y a aussi un peu de fiction. La capacité totale de la santé, je crois que c'est 1400 détenus. Oui. Ça, c'est vraiment quand c'est rempli à fond. Et depuis quelques années, c'est rempli à fond régulièrement de par les politiques répressives oui. des différents gouvernements, de gauche ou de droite. Et euh, euh, le nombre de détenus qui peuvent participer à l'atelier, si je ne me trompe pas, c'est 7. 7 ouais. Donc voilà, c'est un petit carré de, de, de privilégiés dont on a fait partie. Au c'est vrai que... Tu on s'inscrit un peu à cet atelier pour... Il ne faut pas être.. Faut être franc, hein, tu à l'atelier pour sortir de la, de la cellule quoi. Ouais, après, que... en, après, nous on s'est pris au jeu quoi, enfin, ouais. pour nous deux ça, ça La sauce a pris mais il y a plein d'autres euh, détenus à euh, qui la sauce a pris. Moi je pense euh, à, à la personne, à Diego Gaouaou qui, qui a réalisé euh, une partie de l'écriture et quasiment tout le montage sur le film sur René Vautier. Euh, je pense que Diego, c'est quelqu'un qui, quand il arrive en prison, il n'avait pas une grande culture cinématographique et qui va ressortir, ça va être un véritable annuaire et euh, ça va être euh, quelqu'un qui, à mon avis, apportera. Si on lui, si quelqu'un s'est lui tend une perche, euh, je parle pas de, pr de prise de son, hein, mais <rire> si lui tend la bonne perche, eh ben, je pense que Diego aura beaucoup de choses à apporter au monde du cinéma. Euh, et puis bon, après, sur euh, la façon dont ça fonctionne. Euh, faut, quand on dit qu'on on le fait d'abord pour sortir de la cellule, c'est très important de le rappeler, pas, sous, pas seulement par souci d'honnêteté, mais pour rappeler aussi que en maison d'arrêt, dans l'État français, c'est là où sont euh, la majorité des 60 000 détenus de l'État français. Ils sont en maison d'arrêt, ils sont en détention préventive et ils sont enfermés 21h30 sur 24. Euh, voilà, La prison, c'est quand même d'abord euh, l'enfermement, euh, la privation de liberté, euh, l'humiliation, euh, l'école de la soumission et, dans tout ça, il y a ce petit espace là de liberté inattendue euh, euh, qui est l'atelier de programmation euh, de la santé, qui est animé par Anne Toussaint et d'autres. Et voilà. Il faut aussi que tous les gens qui font du cinéma, l'HTK Douarnenez, euh, ils sont très nombreux. Il faut aussi que bah, les gens qui font des films, quels que soient les films, hein, fiction ou documentaire, ils pensent à aller vers les maisons d'arrêt et à leur proposer. Les détenus, ils demandent que ça, rencontrer des gens qui ont des choses à leur faire partager gratuitement, euh, sans, anti sans tirer partie d'eux, et, et sans rapport euh, marchand. Et euh, bah, C'est important des fois de se dire bah, euh, bon, une fois dans l'année, euh, voilà, j'essaye de contacter la maison d'arrêt de mon coin, ou le CD de mon coin, et les travailleurs socioculturels de cet euh, établissement, et de, voilà, de dire, euh, voilà, je te montre mon film, ou tout ça. Moi, je sais que « À ta santé, René » a été programmé à la maison d'arrêt de Saint-Brieuc et il a donné envie aux détenus de voir les films de René Vautier. Donc, comme quoi, comme quoi voilà, tu rentres un film dans l'aiguille et puis après, la bobine suit.